Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de juin, signe par signe. N'oubliez pas de vous abonner, et puis si vous voulez poser des questions, vous allez évidemment sur Tipeee, euh, en n'oubliant pas non plus que euh, dans les 10 premiers jours de juin, vous aurez un horoscope spécial pour vos amours d'été. Bélier et ascendant Bélier, et dans cet horoscope du mois de juin, eh bien nous avons euh, le maître du zodiaque, c'est-à-dire le Soleil, qui occupe les Gémeaux, et je vais vous dire, c'est un bon plan pour le Bélier. Je vais vous expliquer pourquoi le Soleil en Gémeaux est dans un signe avec lequel vous êtes en harmonie, c'est un signe d'expression de soi, de... Euh, comment dire... d'échange, de communication, de, de tchatch, hein, et vous serez donc extrêmement communicatif, convaincant, donc ça peut marcher aussi bien dans le domaine des affaires, dans le domaine personnel où vous pourrez vous exprimer plus facilement, mais attention parce que vous serez peut-être c'est votre nature, un petit peu trop franc et trop direct. Hein? Donc, veillez à ne pas blesser les autres, surtout, surtout quand le soleil sera en dissonance avec Neptune, parce que là vous n'aurez pas de limite. Euh, Peut-être parce que vous aurez envie de faire rire hein, ceux qui vous entourent, et alors vous ferez des, des jeux de mots ou euh, vous raconterez des histoires drôles et puis bon, vous pourriez choquer quelqu'un. Ça arrive! Hein, que... Surtout le bélier, ne hein, fait... faites pas attention, vous allez de l'avant et euh, euh, bon, vous faites pas trop attention aux mots euh, que vous employez. Donc euh, cette euh, dissonance Soleil-Neptune sera à peu près euh, entre le 6 et le 10 juin, et euh, simplement méfiez-vous de ne pas en dire trop, de ne pas révéler des secrets, de ne pas euh, euh, dire des choses que vous ne pensez pas vraiment. Ensuite nous avons euh, votre planète maîtresse, Mars, qui va occuper le Cancer. Hein, euh, pendant tout le mois, on sait que c'est un signe important de votre thème, un des signes constitutifs de votre personnalité, et évidemment la planète de feu dans un signe d'eau, vous, vous imaginez bien que vous allez peut-être être trop émotif et que toutes vos réactions, actions, réactions, hein, ça c'est Mars, seront marquées par le fait que euh, il y aura de l'émotion, de l'émotionnel, et que ça peut vous faire un peu rater votre cible. Euh, en plus de ça, elle va être aussi opposée à Saturne et à, à Pluton, donc certains d'entre vous vont se trouver vraiment dans une impasse à un moment ou à un autre. Et euh, alors ce que je peux vous donner comme conseil, premièrement, c'est de ne pas avoir une excessive confiance en vous parce qu'il va y avoir un bon aspect Mars-Neptune, et vous allez avoir foi en toutes vos actions et décisions. Sauf que, en même temps, donc il y a l'opposition avec Mars et l'opposition avec Pluton, et que là vous devez vraiment faire un peu de rétro-pédalage, c'est-à-dire essayer... De toute façon, vous n'obtiendrez pas euh, ce que vous voulez sous cette dissonance. Donc c'est pas la peine d'essayer de casser la baraque, hein. il faut simplement euh, attendre que que cette, cette dissonance passe, parce que une dissonance de mars, c'est quoi? 3-4 jours, hein. c'est pas non plus euh, des dissonances de Jupiter ou de Saturne. Euh, donc 3-4 jours, vous essayez de, de, de vous calmer, de ne pas prendre de décision sous ces influences, euh, et euh, bon tout simplement, c'est vrai que c'est dur pour le bélier, mais d'être un peu patient. <musique> Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de juin, eh bien le soleil se trouve en gémeaux chez votre voisin, il vous a quitté et il, il passe maintenant par les gémeaux qui représentent euh, traditionnellement hein, dans, dans votre zodiaque solaire, euh, qui représentent vos avoirs, votre argent, vos moyens, les moyens dont vous disposez, euh, à la fois matériels et, et autres, et euh, donc qui gère euh, bien évidemment l'argent aussi que vous allez gagner en travaillant, ou que vous allez recevoir euh, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi une période de l'année où vous pouvez avoir un important achat à faire, quelque chose qui va bien vous faire réfléchir, parce que le Gémeaux est un signe mental de, de réflexion, et euh, donc euh, Bon, essayez de ne pas réfléchir trop longtemps non plus. Je sais bien que vous aimez comparer les prix et acheter vraiment le meilleur produit quel qu'il soit. Mais bon, faut pas non plus que vous passiez à côté d'une occasion ou que vous n'achetiez pas parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Hein D'ailleurs il y a une dissonance Soleil-Neptune en passant euh, vers le 8, 9 par là et <rire> vous aurez très certainement euh, encore plus de mal à vous décider à ces dates-là, donc euh, vous remettez après, hein, ou vous faites avant. Votre planète maîtresse maintenant, donc on sait que c'est Vénus, que fait-elle ce mois-ci? Eh bien elle est aussi euh, en gémeaux Vénus, donc euh, elle va être euh, en gémeaux euh, pratiquement tout le mois, et euh, elle va évidemment euh, accentuer le côté matériel hein, de, de la conjoncture, tout en vous rendant sur le plan affectif un petit peu plus possessif, un petit peu plus curieux de l'autre, et donc un petit peu plus envahissant. Euh, surtout qu'elle va faire elle aussi une dissonance avec Neptune. Donc là, euh, c'est également euh, un moment où vous manquerez un peu de limite, vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes un petit peu envahissant avec l'autre ou que vous lui demandez trop, que vous lui demandez plus qu'il ou elle ne peut vous donner. Euh, en conséquence, je vous conseille quand vous sentirez que vous êtes euh, dans, dans cette disposition d'esprit de vouloir tout demander à l'autre, euh, mais peut-être c'est quelque chose d'habituel, hein, et c'est pour ça que vous vous en rendrez pas compte. Mais bon, essayez, euh, quand la demande hein, se présentera dans votre tête, de, bah de faire un petit peu marche arrière et de vous poser la question est-ce que il ou elle peut me donner ce que je veux, ce que je souhaite, ou est-ce que je peux me l'apporter moi-même? Parce que là, il s'agit d'alléger les demandes que vous avez vis-à-vis -vis de ceux que vous aimez. Et le taureau en général est assez exigeant vis-à-vis euh, -vis de, de ceux qu'il aime, plus que vis-à-vis -vis de, des collègues ou de, des personnes qui vous entourent. Euh, avec ceux que vous aimez, vous attendez une sorte de perfection. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de ce mois de juin. Bon tout d'abord bon anniversaire évidemment, hein. euh, c'est une année qui est marquée par l'opposition de Jupiter, euh, et surtout la dissonance entre Jupiter et Neptune. Hein. C'est une constante, vous l'avez depuis à peu près le mois de novembre, disons que ça a commencé en même temps que l'affaire des gilets jaunes. Donc euh, vous vous retrouvez au moment de votre anniversaire avec les, les mêmes, le même aspect qui est là depuis des mois et qui est un aspect bien évidemment pour vous individuellement déstabilisant, qui, qui trouble votre tranquillité habituelle et ça s'adresse surtout à ceux qui sont nés autour des 7, 8, 9 euh, juin, euh, étant entendu que qu'à ces dates-là, eh bien le soleil va euh, de nouveau, euh, reformer une euh, et activer la dissonance qui est, qui est actuellement en place entre Jupiter et Neptune. Vous allez vous... Alors c'est vrai que c'est une situation qui peut être confuse pour vous, que vous pouvez ne pas voir clair là-dedans, et euh, alors comment faire? Hein? Parce que bon, euh, N'essayez pas euh, d'affronter ça seul. Hein? Un Gémeaux, il a besoin d'échanges, il a besoin de parler, de communiquer, et aussi qu'on l'écoute et, et qu'on lui donne des conseils. Bon, Vous êtes un peu moins bon pour écouter les conseils, mais en, en tout cas, pour en donner, oui. <rire> euh, toujours est-il que parler Parler et parler encore, euh, surtout si vous êtes troublé, déstabilisé, que vous ne savez pas quelle direction prendre. Euh, euh, je pense que euh, bon, il s'agit pas de faire de la logorrhée verbale, hein, et de de bon d'ennuyer vos proches. Alors, en parler sans arrêt. Choisissez une personne avec qui vous vous entendez bien, dont vous savez qu'elle a un côté pragmatique, donc un Taureau par exemple ou une Vierge, et euh, vous échangez avec, et vous essayez de, de, de voir ce qu'il ou elle en pense. Votre planète maîtresse, on sait que c'est Mercure. Alors que fait Mercure ce mois-ci? Euh, ben elle n'est pas très sympa, hein euh, elle est en cancer, donc elle est dans votre signe voisin qui représente votre argent, et elle reçoit des oppositions euh, de Saturne, de Pluton, et euh, elle est euh, bon, elle est en bon aspect avec Neptune à un moment, en même temps. Mais euh, j'ai peur que ça vous enlève encore une fois vos limites. Hein? Et là, côté dépenses hein? ou côté avidité, vouloir absolument gagner de l'argent et marcher sur Hein, sur des têtes, pour obtenir quelque chose. Euh, donc euh, mon conseil là, euh, quels sont les comportements qui pourraient vous aider à, à, à déjouer un petit peu les... les... Mercure, euh, c'est pas facile parce que bon, Mercure c'est votre planète, donc vous êtes très guidé euh, par elle. Euh, donc euh, bon, là aussi je pense qu'il faut que vous parliez. Euh, et que vous parliez à des personnes de confiance, hein, c'est ce que dit en tout cas euh, le, le, le bon aspect entre mercure et neptune. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de juin, euh, on commence bien évidemment par le soleil, puisque c'est lui hein, qui donne le ton de ce mois. Il se trouve en gémeaux, donc c'est le signe qui vous précède, et c'est votre signe d'ombre, c'est votre signe de secret, de mystère. Euh, parfois aussi de lassitude, de fatigue, vous voyez, vous n'êtes pas euh, dans la même forme que d'habitude, mais il faut bien savoir que ça ne dure pas, le soleil est vraiment, il fait 1 degré par jour, donc une date de naissance par jour, hein? donc euh, bon, que vous allez ressentir ça un jour avant, un jour après, donc il va y avoir trois jours où peut-être vous serez fatigué, où vous aurez un petit rhume, une indigestion, euh, euh, quelques angoisses, euh, des inquiétudes, vous voyez, tout ce qui est du domaine de la douce, qui n'est pas une maison, euh, enfin un secteur euh, euh, très facile, et d'ailleurs souvent euh, les astrologues ont du mal à l'interpréter parce que les anciens disaient, euh, parlaient de prison. Hein, pour la 12. Alors bien évidemment, on est obligé d'adapter. Hein. Euh, Aujourd'hui on ne passe plus des, des années en prison, sauf si on est un vrai gangster. Mais euh, bon, euh, peut-être aussi que vous vous emprisonnez vous-même, ou que vous êtes prisonnier d'une passion, hein. par exemple 3e décan avec l'opposition de Pluton. Nous n'allons pas faire la nouvelle lune et la pleine lune ce mois-ci, parce qu'il y a des planètes dans votre signe. Donc je préfère vous donner des conseils par rapport à ces planètes parce que elles vont faire vraiment des dissonances. Elles vont faire les mêmes. Hein. Il s'agit de Mercure, donc qui gère votre communication, vos échanges, vos rapports avec votre entourage proche, hein, vos frères, vos sœurs, vos voisins, et de Mars qui gère vos actions et décisions les deux planètes vont être euh, à la fois en bon aspect avec Neptune, c'est-à-dire vous donnant une espèce de forme de, de confiance hein, euh, euh, dans, dans vos pensées, dans vos, euh, dans, dans vos paroles, dans ce que vous avez envie de dire, de communiquer, et dans vos décisions, en actions et décisions, donc étant gérées par Mars. Mais ces deux planètes vont être toutes les deux opposé à Saturne et à Pluton qui sont vraiment des bloqueurs. Hein. Ça bloque, ça vous handicap, c'est difficile, tout est difficile, tout demande euh, comment dire, à être... Euh, Je sais pas si vous allez demander quelque chose par exemple à votre boss ou à votre conjoint, euh, ben, on va vous répondre non, ou on va vous mettre devant une impasse en vous disant oui, mais tu, tu dois faire ci, tu dois faire ça avant. Bref, comment est-ce que vous pouvez gérer ça? Euh, je dois vous avouer que c'est assez compliqué avec des, des grosses planètes comme ça, parce que c'est un processus intérieur, c'est un schéma, euh, dont vous devez sortir, si vous voulez, pour que ça ne se reproduise plus. Et pour sortir d'un schéma, eh bien il faut le connaître par cœur. il faut l'avoir vécu plusieurs fois, l'avoir analysé, avoir compris pourquoi vous ne renonciez pas à ce schéma. Et euh, là ça concerne surtout hein, ceux du 3e décan, 2e, fin 2e et début 3e décan, euh, Peut-être qu'il serait intéressant pour sortir de de, de ces impasses euh, de faire un petit travail sur vous-même d'aller voir quelqu'un avec qui en parler même si ça n'est pas un professionnel en parler Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de juin nous avons un Soleil en Gémeaux et vous savez que donc le Soleil c'est votre maître mais c'est aussi le maître du mois donc euh, les Gémeaux, c'est un bon signe en ce qui vous concerne, et vous allez certainement être beaucoup moins sous pression ce mois-ci, étant donné que la dissonance d'Uranus dont je vous ai souvent parlé, ne sera pas activée, en tout cas pas par le soleil ni par euh, les autres planètes. Hein. Donc vous êtes plus ou moins tranquille, parce que lorsqu'elle sera activée, ce sera par la lune, donc ce sera vraiment euh, quelque chose de l'ordre du ressenti, mais bon, euh, ça ne va pas vous troubler. Euh, bon, ce qui peut vous troubler, en revanche, c'est la dissonance entre le Soleil et, et Neptune qui va être... Euh, qui va accentuer, on va, on va dire, la dissonance entre Jupiter et Neptune qui est installée, depuis des mois, hein, puisqu'elle correspond à tout le trouble qu'il y a en ce moment dans notre société et euh, au auquel vous êtes sensible forcément. Hein, euh. Alors certains lions peuvent en tirer avantage parce que euh, il y a toujours ce côté chez vous euh, que vous savez comment faire pour gérer les choses, euh, hein, euh, donc euh, je dis pas que vous allez résoudre la crise des gilets jaunes, mais euh, bah vous pouvez, euh, en tout cas s'il y a des crises autour de vous, parce que c'est possible que ça représente aussi des, des crises dans votre env environnement, euh, des problèmes quelconques, en tout cas vous saurez trouver, euh, je pense, les, les solutions. On revient euh, sur Jupiter puisque votre planète maîtresse c'est le Soleil donc c'est on va pas refaire quelque chose sur le Soleil mais on va revenir sur Jupiter et sa dissonance avec euh, Neptune parce que peut-être que vous attendez quelque chose peut-être que vous avez créé euh, une société que vous avez créé une œuvre d'art que vous allez euh, peut-être Exposer vos œuvres si vous êtes artiste euh, ou vous allez vous produire sur scène. Hein. Le lion est souvent un comédien amateur ou euh, professionnel. Hein. Euh, et cette dissonance du Soleil et enfin de, de Jupiter, Soleil et Neptune risque de vous voir euh, non pas je dis pas un échec mais il y a des circonstances extérieures indépendantes de votre volonté qui peuvent faire que euh, les choses ne se passent pas comme vous l'auriez voulu, qu'il y a une espèce de... de y a que les gens ne viennent pas, ne peuvent pas venir, sont empêchés, ou que... Il euh, y, y a un élément qui, qui, ne, qui bouleverse un petit peu, enfin pas qui bouleverse, mais qui... Euh, empêche les choses de se passer comme vous auriez désiré qu'elles se passent. Maintenant il y a aussi la possibilité pour beaucoup de lions euh, d'attendre un enfant euh, pour cette année. Alors cette période Jupiter-Neptune, bah peut-être que vous allez être davantage fatigué euh, ou euh, que euh, vous allez être obligé de rester euh, alité. <musique> Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de juin, euh, le Soleil traverse les Gémeaux et ce sont les Gémeaux donc qui donnent le ton euh, du mois c'est un signe important de votre zodiaque, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit, euh, il fait partie des quatre, euh, des quatre signes qui, sur lesquels votre personnalité s'est construite, et pourtant c'est pas un signe que... Euh, bon, vous avez en commun la, la même planète maîtresse, mais euh, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup de points communs. Hein? Parce que le Gémeaux il fait les choses avec légèreté, rapidité, euh, mobilité, et puis euh, bon, il se pose des questions, mais il tourne pas en rond. Alors que vous, la Vierge, on dit toujours que vous coupez les cheveux en quatre, hein? bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous revenez toujours hein, euh, euh, sur des détails qui n'ont pas vraiment une grande importance. Euh, alors que les Gémeaux, euh, bah ils au-dessus de tout ça! Il hein? y a une espèce de, vous, vous, vous allez penser que c'est du je m'en foutisme, que c'est vraiment de, de la négligence, hein? euh, alors que bon, c'est une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Hein? Euh, attention à la dissonance entre le Soleil et Neptune parce que vous allez être encore une fois perturbé si vous êtes du deuxième décan, de la fin du deuxième décan. Né euh, autour du 8 septembre, par là, euh, on en a souvent parlé, c'est euh, déstabilisant sur le plan relationnel, et vous devez prendre du recul hein, absolument, et pas du tout vous laisser influencer euh, par ce qu'on pourrait vous dire, ou euh, par euh, certaines lectures, ou par des personnes euh, que vous admirez et qui ont un certain pouvoir sur vous, il faut vraiment euh, vous mettre un petit peu en retrait et, et réfléchir. Hein? Surtout réfléchissez bien. Mercure, votre planète maîtresse, va occuper le Cancer. Alors ça c'est plutôt bon signe, euh, disons que euh, même si elle fait des dissonances, hein, parce que de toute façon votre ciel n'est pas calme, c'est pas un mois facile. Euh, donc Mercure, elle se trouve ce mois-ci, euh, dans un secteur d'amitié et d'entraide, de solidarité, euh, vous voyez, de, de tout ce qui peut vous aider, hein, ou alors de tout ce que vous pouvez faire, vous, pour aider les autres, hein, ça, ça joue, ça va dans les deux sens. Donc Mercure et Mars hein, seront toutes les, toutes les deux conjointes dans ce signe du Cancer, donc il y aura euh, vraiment vous vous sentirez mieux dès que vous pourrez agir de manière à aider, ou alors quand vous pourrez demander de l'aide, hein, si votre orgueil vous le permet, quand vous pourrez demander à quelqu'un de vous seconder, ou de vous donner des idées, ou euh, des conseils, tout ça voulant dire qu'il va falloir que vous vous exprimiez, que vous ne gardiez pas pour vous les problèmes que vous pourriez affronter. Hein? Euh, surtout donc je vous ai dit deuxième décan. Premier décan, il n'y a pas, pas vraiment de problème. Balance et ascendant balance dans votre horoscope pour ce mois de juin eh bien nous avons un Soleil en Gémeaux qui est vraiment bien placé hein, par rapport à vous, c'est un signe d'air comme le vôtre, donc vous êtes forcément en harmonie avec l'ambiance générale. Toutefois, je suis bien obligée de vous dire que ça n'est pas aussi rose que cela paraît. C'est vrai que le soleil euh, en, en Gémeaux, c'est l'évasion, c'est le voyage, c'est vous préparez peut-être vos vacances, hein, tout simplement. Mais il y a, du, vous avez du plomb dans l'aile, hein, on va dire, avec Mercure et Mars euh, qui vont se trouver dans un secteur euh, professionnel, et vous allez certainement avoir beaucoup de travail surtout donc euh, certains d'entre vous voudront terminer quelque chose avant le départ, euh, en vacances de la fin du mois, et donc se mettront euh, un petit peu la pression. Hein. Mais bon, après vous serez tranquille, hein, euh, de toute façon euh, votre sens du devoir sera très accentué par ces planètes en en, en Cancer, là, euh, mercure et mars, et puis avec le soleil en gémeaux, vous aurez aussi envie de bien faire les choses. On en vient à Vénus, donc votre planète maîtresse, et alors là, franchement, euh, c'est un petit cadeau du ciel. Hein? Vénus va être en gémeaux, très bien placée, euh, euh, comme le soleil d'ailleurs, hein? dans ce secteur d'évasion, de voyage, et vous allez, pour moi, c'est euh, la détente. Hein? Alors la détente, par moment, pas tout le temps, à cause de euh, toujours ces planètes en cancer qui vont vous demander hein, de vous mettre un petit peu euh, la pression. Euh, mais bon, alors il va y avoir, il faut que vous le sachiez, une dissonance entre Vénus et Neptune qui va dans le sens d'autres dissonances sur Neptune ce mois-ci. Euh, donc vous risquez d'être un petit peu, euh, comment dire, euh, déconcerté par vos sentiments, par l'attitude de, de votre conjoint qu'on qu peut représenter par Vénus, et euh, ça va durer euh, deux 3 jours, hein, euh, mais euh, vous ne saurez pas ce qu'il veut, ou c'est vous qui ne saurez pas ce que vous voulez, euh, ou alors euh, il peut y avoir euh, vous pouvez craindre, sans que ce soit avéré, hein, craindre qu'il ne vous ou elle ne vous mente, ne vous trahisse. Vous voyez quelque chose de l'ordre de Neptune, mais bon, Neptune n'est pas en, en dissonance avec vous, donc ça n'aura pas vraiment d'impact. Et, et si vous sentez que vous êtes troublé, que vous êtes mal à l'aise avec celui ou celle que vous aimez eh bien tout simplement, euh, vous, le lui, vous le lui dites, vous, lui, euh, vous essayez d'avoir un, un échange, hein, parce que c'est très important pour la balance d'échanger, et euh, d'expliquer de, de, ce que vous ressentez, de manière à ce que l'autre ne se sente pas, en plus de ça, mis à l'écart. Hein. Euh, donc voilà le conseil que je peux vous donner. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de juin, on, on est sous l'emprise tous d'un soleil en gémeaux euh, qui est quand même un signe très différent du vôtre. Hein. Autant vous êtes tourmenté euh, profond hein, avec vraiment euh, euh, une capacité d'analyse qui est euh, euh, des autres, hein. vous êtes souvent dans la tête des autres, Autant le Gémeaux est, enfin a la réputation, il n'est pas toujours, hein, a la réputation d'être un petit peu euh, superficiel et léger. Hein. Euh, mmh. Ça n'est pas... bon moi je pense que c'est vraiment une image, hein, que c'est une surface et qu'il faut gratter un petit peu euh, pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, c'est probablement ce que ce Soleil Gémeaux va vous inciter à faire. Vous serez un peu casse pied là là-dessus, hein? c'est-à-dire que personne autour de vous ne pourra euh, euh, essayer de vous raconter une histoire ou même de, de faire un tout petit mensonge par omission. Vous savez, les, les, un mensonge vraiment peu important, eh ben non, vous le sentirez et vous le ferez remarquer parce que avec les Gémeaux, qui est un signe d'expression, hein, euh, vous ne laisserez rien passer euh, à personne. Et, et euh, encore plus quand le Soleil sera en dissonance avec Neptune, c'est-à-dire euh, ben, pendant deux 3 jours autour du 8, euh, là vous serez parfois un petit peu tyrannique, hein, faites attention! Votre planète maîtresse, c'est Mars, et Mars est en bon aspect avec vous. Alors franchement, vous avez de la chance, hein, parce que les autres signes, ça n'est pas euh, toujours le cas. Alors elle est en Cancer, elle est accompagnée par Mercure, et toutes les deux vont faire euh, des fortes dissonances, mais euh, comme par hasard, euh, et Mercure et les autres planètes sont en harmonie avec vous, d'une manière générale. Donc euh, ce, ce mars en Cancer, d'abord il va vous donner la pêche, il va vous donner euh, l'envie de défendre des idées, défendre des opinions, ou même défendre des gens que vous trouvez injustement accusés. Vous aurez un sens de la justice euh, qui sera euh, un petit peu plus fort hein, ce mois-ci, euh, justement à cause... Euh, enfin à cause. Euh, c'est représenté, on va dire, par ce Mars en cancer. Et vous aurez très certainement des arguments convaincants hein, avec Mercure euh, pour défendre ces gens ou pour vous défendre vous, si c'est vous qui êtes injustement attaqué. Ça arrive. Hein? Sagittaire et Ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de juin, c'est la période Gémeaux, donc le soleil se trouve face à vous, hein, sur le, le signe qui est à l'exact opposé du vôtre sur la roue du zodiaque. Il représente les autres, le monde des autres, euh, ceux qui ne sont pas comme vous, hein, c'est-à-dire euh, les personnes euh, qui gravitent autour de vous et qui, sont, euh, qui ont leur euh, personnalité, leurs différences, mais vous les remarquerez peut-être plus ce, ce mois-ci. Quoique, certains d'entre vous vont être euh, euh, comment dire, extrêmement sensibles à la dissonance du Soleil et de Neptune parce que elle répétera une autre dissonance qui est en train de se reformer entre Jupiter, votre planète maîtresse, et Neptune. Mais ça on va, on va en parler un petit peu plus loin. En ce qui concerne la, la, la dissonance du Soleil et de Neptune, attention à ne pas euh, vous tromper euh, d'orientation. Hein, euh. Alors ça peut aller euh, si vous voulez de je me trompe de chemin ou de route euh, en voiture, euh, je prends le mauvais train ou euh, vous voyez, où j'arrive en retard euh, quelque part, euh, enfin bon, vous voyez, ce n'est pas des grosses erreurs, c'est des distractions. Hein. Euh, vous risquez d'être extrêmement distrait, euh, peut-être par les autres, parce que vous serez plus curieux que d'habitude euh, de ce que font les autres, et, et vous oublierez un rendez-vous, un déplacement, euh, un, un coup de téléphone à passer, parce que ça va durer 2-3 euh, jours pas plus. Alors en ce qui concerne Jupiter, votre planète maîtresse, alors là c'est un petit peu plus ennuyeux, euh, cette dissonance est répétitive, elle concerne le deuxième e décan euh, puisque Jupiter retourne, elle est en marche arrière, elle retourne dans votre deuxième décan et elle reforme la même dissonance qu'en novembre-décembre dernier, que euh, récemment, enfin bref ça, ça a été tout le temps depuis le mois de novembre, en fait depuis que Jupiter, votre planète, est rentrée dans votre signe, le fait que euh, ce, votre signe soit en dissonance avec Neptune, ça a joué tout de suite. Donc on, on retrouve là euh, tous les problèmes euh, de euh, crise euh, avec les gilets jaunes, euh, crise politique, euh, etc. Euh, votre signe étant celui euh, des institutions. Donc euh, au plan personnel, ça donne quoi? Euh, ça donne peut que peut-être votre structure, ce, les bases sur lesquelles vous êtes construits sont un petit peu plus fragiles, et que euh, est-ce que c'est vous qui les avez fragilisés, ou est-ce que ça vient de l'extérieur, de quelqu'un autour de vous? Je ne peux pas le savoir ça, euh, sans votre thème. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut faire, euh, je pense, c'est être vous-même le, le plus clair possible dans vos choix et de faire très attention euh, à qui vous donnez votre confiance, hein, parce que ça c'est primordial. Il euh, y a une possibilité vraiment de trahison. Et si vous ne l'avez pas encore euh, vécu, ben ce, ce nouvel aspect qui va se répéter d'ailleurs au mois de septembre, est susceptible de vous valoir une, une trahison euh, ou un gros mensonge. Donc là il y a une obligation pour vous de vous montrer lucide. Et euh, si vous ne voulez pas voir, peut-être que d'autres verront à votre place. Donc demandez conseil autour de vous. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de juin, euh, nous avons euh, évidemment le soleil en gémeaux qui va euh, donner euh, la tonalité euh, de ce mois. Le soleil en gémeaux, il occupe votre secteur du travail, hein, travail, vie quotidienne, habitude, tout ce qui est un petit peu le train-train, la routine, qui n'est pas quelque chose pour vous déplaire. Hein, euh, les signes de Terre, en général, ils aiment bien quand ça remue pas trop. Sauf que ce mois-ci, eh bien le Soleil va former une dissonance avec Neptune, qui en répète une autre entre Jupiter et Neptune. Donc il euh, y a forcément des remous. Hein? Alors est-ce que ce sont des remous personnels pour vous dans le domaine du travail? Des problèmes peut-être avec des collègues euh, ou avec un supérieur? Ou est-ce que ça concerne plus généralement le pays avec de nouveaux remous, euh, comme nous en connaissons euh, déjà depuis euh, quelques mois? En tout cas, euh, c'est le soleil en gémeaux va activer ces dissonances et peut-être que vous serez que simple observateur, mais comme vous prenez les choses très à cœur en tant que Capricorne, il est possible que ça vous impacte euh, euh, vos humeurs quotidiennes, hein, ou alors que vous ayez euh, par exemple un peu de mal euh, à vous déplacer euh, certaines journées parce que eh bien il y aura des mouvements de foule ou des choses comme ça. Hein, c'est très lié, la foule est, est représentée par Neptune en général. Votre planète maîtresse, on le sait, c'est Saturne. Et Saturne, elle va être très sollicitée ce mois-ci. Hein. Elle occupe votre signe. Elle est euh, de retour dans le dans votre deuxième décan. Enfin, elle est un peu à la limite hein, entre deuxième et troisième décan. Et je pense que vous allez euh, vous allez être nombreux à ressentir ces aspects parce que elle va être euh, donc face à Mercure et face à Mars. Et je pense que c'est surtout euh, euh, l'opposition entre Mars et Saturne qui va être un petit peu marquante pour vous, dans la mesure où elle peut vous gêner pour vous déplacer, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors pour vous déplacer peut-être parce qu'il y aura trop de monde et que... Euh, ou alors vous aurez euh, un peu peur quand même de vous retrouver pris dans des mouvements de foule, ou alors parce que vous aurez mal quelque part. Hein. Avec Mars-Saturne, il y a souvent des douleurs des douleurs articulaires, osseuses, euh, euh, ça peut faire partie hein, des, des désagréments liés à la conjoncture. Alors euh, comment gérer ça, comment faire en sorte que vous ça vous atteigne le moins possible? Bon, euh, J'aime pas dire qu'il faut s'isoler, d'autant plus que le Capricorne a déjà un côté un petit peu isolé. Mais bon, si vous voulez pas avoir de soucis, en tout cas, n'allez pas vous mêler à la foule. Ça, c'est vraiment un conseil de base. Hein. Et bon, si vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à vous déplacer, euh, attendez sagement que la conjoncture se défasse. Ça va pas durer euh, 107 ans. Hein? donc euh, bon, je vois pas comment vous pouvez euh, gérer autrement cette conjoncture. <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans cet horoscope du mois de juin, il ben, y a des bonnes choses hein, pour vous. Le soleil est en gémeaux, c'est le signe qui brille dans votre thème, c'est votre c'est un signe solaire et euh, qui ajoute à votre charme parce que vous êtes plus spontané, vous êtes plus drôle, vous avez de l'humour, vous vous amusez et vous amusez les autres aussi. Hein. Euh, D'ailleurs, les, les, les versos qui sont artistes, ils pourraient très bien se produire en scène ce mois-ci ou euh, euh, exposer leurs œuvres. Enfin, il y a un côté où on se montre où on est fier de soi, et parfois avec raison. Le seul problème, c'est que le Soleil et Neptune vont euh, former une dissonance qui va répéter celle de Jupiter et Neptune, qui va être de nouveau active, et donc euh, il faut dire que l'ambiance générale euh, ne sera pas euh, très stable. Euh, il y a quelque chose de déstabilisant, mais on, on est déstabilisé depuis des mois. Hein, depuis que Jupiter est, est entré en Sagittaire, donc euh, ce sera pas, pas pire. Euh, Quoique, je ne je, je sais pas. C'est très difficile d'estimer euh, la, la force hein, d'un aspect, mais euh, en tout cas, en ce qui vous concerne, ça vous touche pas de près. Hein, C'est vraiment, euh, euh, je veux dire plus dans l'ambiance euh, générale. Alors votre planète maîtresse, Uranus, n'est pas du tout. Euh, active ce mois-ci, elle est même, euh, euh, on va dire, euh, elle va pas du tout euh, vous impacter, donc euh, j'ai choisi d'être positive et de vous parler de Vénus, parce qu'elle va aussi se trouver en gémeaux et que ça vous promet quand même des journées extrêmement agréables, parce que euh, en plus d'être bien dans votre peau, vous aurez une capacité à séduire qui sera quand même assez accentuée. Hein. Déjà, vous avez souvent une personnalité séduisante parce qu'elle peut être très différente de celle des autres. C'est même souvent ce que vous recherchez, vous les Verseaux, de, de sortir du lot, de ne pas être comme les autres et avec le Soleil et Vénus en Gémeaux, ben vous allez faire ressortir des côtés de votre personnalité une facette euh, peut-être, euh, qui va beaucoup plaire. Hein. Je pense que vous aurez euh, très certainement l'occasion d'être séduit et de séduire surtout euh, les gens que vous allez croiser. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de ce mois de juin, eh bien nous avons un soleil en gémeaux hein, comme tous les mois de juin, et c'est un signe important de votre zodiaque. il gère en effet les bases de votre vie, les bases sur lesquelles vous êtes construit, la famille, l'éducation, enfin tout votre passé, vos racines, et aussi la famille que vous avez construite, la maison où vous habitez, vous voyez, c'est assez large, mais il euh, y a un point commun, c'est l'intime. Hein? Donc euh, euh, tout ça va être mis euh, en exergue euh, au premier plan euh, par la présence du soleil en gémeaux. Alors c'est le bon moment pour déménager, réaménager votre maison, euh, refaire quelques peintures par exemple. Hein? Euh, le seul problème que vous risquez de rencontrer, ben, c'est à cause de la dissonance qui va se former entre le soleil et neptune, qui va répéter une autre dissonance dont nous parlerons après. Euh, cette dissonance du soleil et de neptune, bon, elle peut vous faire oublier quelque chose, par exemple vous, vous aurez euh, je ne sais pas, euh, quelque chose à acheter pour la maison, ou un rendez-vous à prendre, pour quelqu'un de votre famille, et vous oublierez. C'est un peu le problème des poissons, hein, c'est souvent vous êtes oublieux. Et donc bon, euh, la chose à faire pour, pour lutter contre ça, hein, c'est tout simplement de vous faire des petits mémos. Hein. Vous avez des choses à faire, vous avez des rendez-vous, vous avez... Hein, autour du, du 8 juin, parce que l'aspect sera à peu près exact autour de cette date, euh, bah vous faites des, des post-it et, et vous notez ce que vous avez à faire. Ce que, surtout ce que vous ne devez pas oublier, hein, vous notez ça. Attention aussi à pas perdre un objet auquel vous tenez et qui, est, qui a une valeur sentimentale. Vous pourriez pas le perdre, mais peut-être l'égarer tout simplement, puis il reviendra de lui-même tout seul. Donc on va aborder maintenant cette dissonance Jupiter-Neptune. Ce sont, je vous le rappelle, les deux planètes maîtresses de votre signe. Euh, étant donné que la dissonance a commencé depuis très longtemps, euh, en fait quand Jupiter est rentré en Sagittaire au mois de novembre, hein, avec l'affaire la, des Gilets jaunes. Donc on en est toujours là, hein, y a, la dissonance est toujours active et elle va se réactiver, euh, bon, là maintenant, mais elle va se réactiver aussi euh, au mois de septembre. Donc, euh, ben on en est sorti apparemment, bon à moins que euh, d'ici à ce que cette vidéo soit diffusée, il y ait des solutions trouvées. Mais en tout cas à la date où, où j'enregistre, c'est-à-dire début mai, il n'y a pas vraiment de solution. Euh, sur le plan personnel maintenant, c'est quelque chose de euh, déstabilisant euh, pour ceux du deuxième e décan, enfin de la fin du deuxième e décan en particulier, vous n'arrivez pas ou à construire euh, dans votre job, ou dans votre vie affective, il y a un côté aussi, euh, je vous l'ai déjà dit, hein, il peut y avoir une dépendance euh, qui, qui vous nuit, une dépendance à quelqu'un, hein, donc affective, ou une dépendance à un produit, à l'alcool, à une drogue, et euh, tout ça bien entendu euh, ne, vous, ne vous êtes pas à vous construire hein, et à construire votre vie. Donc euh, comment lutter contre une dissonance de Neptune par la connaissance, c'est-à-dire en étant lucide, en essayant, euh, comment dire, de ne pas d'abord de ne pas être dans le déni et ensuite de parler avec quelqu'un qui peut vous aider. Je vous dis au revoir et au mois prochain, euh, un mois de juillet où vous aurez une vidéo par signe pour le mois en entier. Vous pouvez, pour plus de précision, appeler le 3210, aller sur rtl.fr ou sur le Figaro TV Magazine.